Bonjour et bienvenue sur Projet DAI Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet qui va vous permettre de réaliser un mini traceur CNC en recyclant deux anciens lecteurs de DVD et en utilisant un Arduino ainsi que deux microcontrôleurs L293D. Alors, La première opération consiste à retirer le mécanisme du lecteur de DVD et à retirer du chariot l'intégralité du système laser. Alors, le tout, c'est d'obtenir une surface la plus plane possible de manière à ce que l'on puisse venir y coller facilement le plateau de dessin et l'axe Z. J'ai essayé de réduire au maximum le coût de, de ce système en utilisant que des matériaux que vous pouvez acheter en euh, magasin de bricolage et en réalisant les pièces mécaniques par impression 3D. J'ai mis à disposition sur les différentes plateformes de téléchargement les, euh, les fichiers STL ainsi que les fichiers euh, OpenSCAD de manière à ce que vous puissiez les adapter en fonction de vos besoins. Alors, Une fois que vous avez récupéré le, le système, les deux systèmes dans un lecteur de DVD, euh, la première opération consiste à venir souder les quatre fils qui vont permettre de piloter les, euh, les moteurs pas à pas. Alors, ne faites pas comme moi, je vous déconseille fortement de venir souder directement les moteurs, les fils directement sur le moteur, ça c'était mon premier essai. Ça s'est bien passé sur ce moteur parce qu'en fait les pistes sont très larges et c'est assez facile de les repérer et on ne risque pas trop de venir dessouder les bobines qui sont situées en dessous. Par contre, sur l'axe Y, je n'ai pas bien travaillé et je veux dire que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et aller ressouder directement les fils sur les bobines, donc le mieux c'est carrément d'utiliser un, un cutter, de venir séparer chaque piste au niveau de la nappe et ensuite de venir souder fil à fil et ensuite vous venez avec de la gaine thermo euh, correctement euh, protéger euh, les connexions et là vous n'aurez pas de problème. Alors pour continuer, donc, on a euh, récupéré les deux supports. La première chose à faire est de venir fixer l'axe X euh, sur la plaque de base. Alors je n'ai pas mis les dimensions parce qu'en fait euh, vous verrez que vous aurez des dimensions différentes en fonction des châssis. En gros vous avez 85 mm d'écartement, par contre la, largeur peut, peut changer. la longueur peut changer. Donc le mieux c'est de venir placer manuellement, de repérer de percer, euh, donc là j'ai mis du M4 sur les entretoises et ensuite vous avez simplement besoin de 4 vis euh, à l'exception, en fonction de la, du plateau euh, de la manière dont vous allez le coller vous allez peut-être devoir recouper les vis donc partez sur du M4x40 ou du M4x30 en fonction euh, de la mécanique de votre, de votre système alors une fois que vous avez fixé l'axe X, vous pouvez maintenant venir placer les deux montants qui vont supporter l'axe Y. Alors J'ai cherché assez longtemps le positionnement correct et finalement je me suis aperçu qu'en venant coller directement les montants contre l'axe X, ça marche très très bien. Donc je vous ai mis à disposition également un jeu d'équerre. Et vous pouvez utiliser des équerres qu'on achète en magasin de bricolage. J'ai trouvé que c'était plus sympa d'avoir des pièces de manière de couleur homogène pour réaliser le montage, mais ça fonctionne très bien. Une fois que vous avez donc fixé le montant, et bien même opération, vous venez fixer l'axe Y sur les montants à L'aide des quatre entretoises en préperçant et puis en venant fixer euh, euh, le système avec donc des vis euh, M4 par 40 ou, ou par 30. Hein. Donc j'ai mis une rondelle pour, pour fixer le tout. Voilà. Une fois que cette opération est terminée, on peut réaliser le câblage. Donc euh, tout est sur le site internet. Hein, vous allez directement sur projetdaille.fr et puis vous verrez que le câblage est très très simple. Donc, euh, comme je vous l'ai dit euh, au début, j'ai utilisé deux microcontrôleurs L293D, un pour chaque axe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, du L300, L293D. Je ferai un article dédié. Mais le câblage est assez simple hein, finalement. Vous voyez, vous avez euh, chaque euh, le, le, le microcontrôleur finalement est découpé en quatre zones, et chaque zone va être euh, en charge d'alimenter euh, une bobine euh, du moteur pas à pas. Et puis la deuxième chose à venir câbler, c'est le cerveau moteur qui va lui permettre d'actionner le déplacement en Z du crayon. Alors, c'est la partie qui finalement a demandé le plus de travail pour obtenir le résultat escompté. Alors pourquoi Parce qu'en fait, les moteurs pas à pas que l'on a dans les lecteurs de DVD ont un couple très très faible. Donc si la force exercée par le crayon est trop importante, vous allez avoir des blocages, et vous n'arriverez pas à dessiner. Donc le mieux, c'est de laisser le travail à un petit ressort. Donc euh, moi je vous déconseille de venir directement utiliser le servomoteur pour positionner, appuyer le moteur sur la feuille de papier, parce que l'effort exercé par le servomoteur risque vraiment d'être trop importante en fonction de la taille de la mine de votre crayon et en fonction de l'angle que vous donnez au cerveau moteur vous allez appuyer trop fort sur la feuille et le, le, le déplacement de l'axe X va s'arrêter donc ça c'est classique vous aurez une grande ligne et puis le moteur ne va pas se déplacer autre chose à surveiller c'est qu'il faut absolument que le plateau puisse se déplacer sur la pleine longueur Là, vous voyez pour coller le, mode, le plateau, j'ai euh, complètement déplacé. Alors là, il ne faut pas le faire quand il est sous tension. Voilà, ça c'est très mauvais. Euh, j'ai simplement déplacé au maximum euh, le chariot pour venir coller avec de la colle, euh, avec un pistolet à colle, le plateau euh, sur le chariot de l'axe X. Voilà. Voilà. J'aurais pas dû le déplacer. Voilà, faites très attention. Voilà. Alors pour l'axe Z, le, le, le support crayon, j'ai dessiné, et pareil, mis à disposition euh, tous les fichiers CAO, euh, donc réalisés avec OpenSCAD. Et en fait il est constitué de trois pièces. La première, alors je vais le démonter, comme ça vous verrez c'est très simple pour réaliser l'assemblage. Voilà. Donc là il est sous tension, je débranche Arduino. J'enlève le crayon, donc là j'ai récupéré, Voilà, il est constitué euh, du support, d'une bague euh, d'antibasculement parce qu'en fait le crayon quand il va se déplacer, il va avoir tendance à bouger un peu. J'aurais pu le compenser en augmentant la, la taille de, du porte-crayon, euh, mais j'ai préféré partir sur une, une bague qui, qui réalise cette fonction. Euh, et j'ai récupéré également euh, un axe de diamètre 3 sur un autre lecteur de dvd mais qui ne correspondait pas parce qu'en fait certains lecteurs de dvd n'ont pas un mécanisme de déplacement avec deux barres parallèles mais le moteur de déplacement est mis légèrement de biais Donc, euh ça fonctionne beaucoup moins bien, donc j'en ai, ai profité pour récupérer cette barre, mais vous pouvez également utiliser une tige filetée, j'ai pas testé, vous risquez d'avoir des petits soucis, il faut vraiment, vraiment que le, le déplacement soit le plus euh, fluide possible, parce que euh, le, moteur pas à pas, euh, le, le cerveau moteur n'a euh, pas beaucoup de couple, donc euh, vous risquez d'avoir des petits soucis euh, à ce niveau là. Donc pour le montage, donc, collez la plaque support avec un pistolet à colle, tout simplement. Vous avez deux petites oreilles qui vous permettent de visser le cerveau moteur. Faites attention, il y a vraiment peu d'espace pour venir euh, visser. Prenez de la vis M2, ou vous pouvez coller également le cerveau moteur, ça ira très très bien. Alors Pour euh, mettre en place le porte-crayon, on insère simplement la tige, on y met le ressort, à ah, la caméra oui c'est tout bon. On prend le porte crayon, on le met en place, on descend la tige au maximum et voilà c'est fait. Le crayon on le met en place. Moi je sais où le mettre exactement en fonction de ma machine. J'ai fait des repérages avant, donc je vais à peu près jusqu'au A. Voilà. Et ensuite. On prend simplement euh, une vis M5 euh, par 30. Voilà, Je vous laisse à peu près 3 mm d'espace. Je vais déplacer le cerveau, pareil, ça c'est pas bon. À pas faire. Hein. Vous avez directement sur euh, Projet D'AIL un article qui vous permet de piloter les servomoteurs et vous pouvez euh, ajuster la position de manière précise à un angle avec un petit morceau de code qui est disponible sur CodeBender. Voilà, le crayon est remonté avec cette bague qui en fait va rigidifier et empêcher le crayon d'avoir un mouvement de bascule et on obtiendra un plus joli dessin. Voilà. Donc, vous voyez en fait que l'effort le, le, exercé euh, par le ressort est très très faible sur la feuille, ce qui va permettre d'éviter justement le blocage du crayon lorsqu'on euh, va réaliser le tracé. Donc, je remets sous tension, je rebranche. Mon Arduino, voilà, et voilà, vous voyez le déplacement, le crayon s'est remis en place. Je vais prendre un post-it. Donc, la plateforme, voilà, le plateau de dessin, je l'ai euh, pour moi, j'ai simplement pris la taille d'un post-it. Voilà. Alors, sachez que le système est prévu pour avoir une surface de travail de 40 par 40 mm. Oups, <rire> désolé, je recommence. C'est les passage à l'âge de ma fille, voilà. Voilà, donc maintenant, je vais passer... Euh... Voilà, donc maintenant, nous allons euh, tout simplement utiliser GCTRL, euh, qui est un petit programme qui fonctionne, en fait, à, grâce à Processing. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de GCRL, GCTRL et Processing, ça fera l'objet euh, d'autres articles et d'autres petites vidéos. On va simplement se contenter de l'utiliser aujourd'hui. Alors, la première chose à faire c'est d'appuyer sur P, de manière à ouvrir le port série sur lequel est branché euh, l'Arduino. Donc là je suis ici, valide. Voilà. valide. Il y a un petit mouvement euh, de translation qui va nous laisser une petite marque sur la feuille. J'essaierai je, de résoudre le problème et de mettre à disposition le code sur mon GitHub. Ensuite, on vient sélectionner euh, le fichier G-Code que l'on veut envoyer. Donc là, j'ai préparé un petit tracé qui va nous permettre de réaliser le tracé d'Aminion. Voilà. Alors là, vous êtes sans filet. Hein. Dès que vous avez sélectionné le fichier, GCTRL va envoyer directement les instructions sous le port série et sa trace. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir bien préparé sa feuille, vous assurer que rien ne risque de bloquer le mouvement des axes, et on est parti. Voilà. Donc sur Processing, vous savez le déroulement du programme que vous pouvez suivre à l'écran. Vous allez coordonner en, fait, en direct. Voilà. Alors bon, le, le dessin euh, que j'ai choisi est un petit peu compliqué hein, à dessiner, mais vous voyez, euh, bon, malgré que finalement le, les déplacements euh, comportent beaucoup de courbes, le stylo reste assez stable. Vous voyez, je n'ai pas pris de précautions particulières pour remettre en place le stylo, je n'ai pas pris de précautions particulières pour mettre en place le porte-crayon et le tracé se déplace, se déroule très très bien. Je vais accélérer un petit peu la vidéo, et puis je vous retrouve à la fin du tracé. Et voilà, donc le tracé est maintenant terminé. Voici le résultat. Voilà, donc celui que j'ai mis sur l'article, vous pouvez le trouver sur le blog ou Instructables. Euh, voilà, j'espère que ce projet euh, vous plaît. Je vous retrouve pour euh, d'autres projets euh, sur euh, Projet DAI et sur cette chaîne YouTube. A très bientôt